Salut les gens C'est Sébastien de Tilly On se retrouve cette semaine, donc c'est lundi. Euh, ils ont prévu une semaine pluvieuse, comme je vous disais euh, ce week-end, la semaine dernière, si vous avez regardé la vidéo. Et euh, donc comme ils ont prévu une semaine pluvieuse, évidemment, il fait beau. Euh, bon, dans tous les cas, il a tellement plu euh, ce dimanche que euh, le sol est absolument non travaillable, non praticable même. Hein, je peux... Je ne peux même pas m'amuser à marcher dessus. Euh, donc, euh, eh bien, c'est pas grave, on en profite pour faire des travaux euh, autres. C'est parti Donc bien évidemment, euh, on dit merci à l'univers de nous avoir envoyé de la pluie. Hein, euh, puisque de toute façon, euh, on n'y pourra rien déjà. Et donc, euh, bah, vaut mieux profiter d'une opportunité comme ça pour euh, faire les choses qu'on laisse de côté. Euh, pour profiter des, des jours où il ne pleut pas et où il fait beau. Et puis, euh, bah, pour les faire. voilà. Donc notamment, euh, ici, euh, j'ai commencé à faire euh, euh, des boutures toujours. Mais cette fois-ci en plaque à godet. Donc vous voyez ces plaques à godet là je vous les montre un peu plus près. Hop. Donc ces plaques à godet là font environ euh, 6 par 6 en haut. Et puis il euh, y en a 32, pardon. Je bouge un petit peu trop, excusez-moi. Il y en a 32 sur une plaque entière. Et puis ça fait 18 cm de haut. Donc à la base, ce sont des plaques pour plants forestiers, pour faire des petits arbres forestiers. Donc, euh, alors peut-être que j'aurai l'occasion de vous la présenter, mais j'ai une collègue, Juliette Abadie, qui s'installe en, en végétal local, donc pour produire du plan forestier notamment. Euh, donc c'est avec elle que je me suis fourni, notamment, puisque elle s'en achète plein. Donc merci à elle. Et puis, euh, et moi je m'en sers pour faire mes boutures. Alors j'ai semé un petit peu, quand même. Notamment du châtaignier, pour faire des porte-greffes de châtaignier. Voilà, donc euh, euh, après, je pense que je confierai ça directement à Juliette, le soin de, de me faire ça pour faire des porte-greffes. Euh, ça sera tout aussi bien. Surtout qu'elle travaille quand même euh, bien là-dedans, dans ce domaine-là. Enfin, c'est son domaine euh, de prédilection. Donc, moi, je fais des boutures là-dedans. Donc, on va voir un petit peu en détail euh, comment on fait ça. Alors, pour faire des, des plaques à godets à boutures. Vous voyez ça Mon substrat. C'est un terreau. Un terreau assez léger déjà de base. Hein. Bon alors c'est un terreau de rempotage euh, de base. Rempotage qui sert également euh, ici à Virginie, euh, l'herboriste de la maison, euh, pour faire ses, ses, ses plantes aromatiques. De plantes aromatiques et médicinales. Voilà, donc ça sert à, notamment à ça. Et donc c'est un terreau qui est euh, que pour moi est euh, agrémenté de perlite. La perlite, c'est ces petites boules blanches, là, en fait, ça permet juste de stocker de, de l'air euh, dans, euh, dans le substrat pour le rendre euh, ben, mieux aéré et donc favoriser la prise racinaire. Okay donc, évidemment, pour faire des boutures, j'ai besoin d'un contenant. Donc là, en l'occurrence, mes plaques à godet, mais vous pouvez très bien le faire dans, voilà, dans des pots comme ça, par exemple, un peu haut. Pourquoi haut euh, pourquoi haut Alors il n'y a pas de règle particulière mais euh, disons que moi je fais des boutures euh, avec du gros bout de bois, long bout de bois pour essayer de mettre un maximum de bourgeons sur, enfin, en terre. Donc là par exemple cette vigne là a deux bourgeons en terre, en terreau et un en dehors. Bon il y en a un qui est en limite limite mais en général c'est ça l'idée. Vous voyez donc, euh, donc ça c'est pour les boutures. Ici, je suis sur du goji. C'est pareil. Bon, le goji a plus de bourgeons, donc ben, j'essaye d'enterrer au maximum pour avoir euh, les deux tiers de la, haute, de la hauteur qui soit dessous et un tiers euh, au-dessus. Voilà. Donc ce substrat est composé donc à la base d'un substrat donc euh, bio euh, utilisable euh, en bio et euh, euh, ben moi, je suis Nature et Progrès, donc je peux aussi l'utiliser. Euh, que j'achète moi chez un fournisseur du côté de l'Orient ici, donc fournisseur de matériel horticole ici j'ai des sacs de perlites, voilà, donc je fais mon mélange moi-même, donc à raison d'un quart, 25% de perlite pour faire un mélange à bouture, voilà bien sûr pour continuer sur le matos qui a besoin, il nous faut ben, des, par exemple des plaques à godets comme je disais, ou des pots voilà, donc moi j'ai mon stock de godets de pots donc après les godets et le terreau, euh, en parlant des intrants, voilà euh, ce qui va également intervenir dans les boutures en pot, euh, bon c'est pas obligatoire, euh, c'est un petit plus que je fais cette année, que je fais pas toujours, là je le fais un peu plus, c'est de l'eau de saule, donc vous voyez là c'est des bottes de boutures, enfin des bottes de branches pour l'instant, de saule, qui pourraient devenir boutures si j'ai envie de les planter. Donc c'est des solosiers, hein, vu que j'en ai plein, j'en ai profité. Et donc cette eau-là va se charger en hormones de bouturage, notamment, Donc qui, va, qui, qui vont être des hormones euh, favorisant la pousse racinaire. Voilà, bon. donc du coup, ben, je vais m'en servir pour, pour euh, tremper, enfin arroser euh, de temps en temps mes, mes boutures pour que leur, euh, leur pousse racinaire soit favorisée, tout simplement. Voilà. Donc ça sera un peu dilué sans doute, hein, ou en tout cas mis en assez faible quantité sur les plaques à bouture. Donc en termes d'outils de, de travail maintenant, de ce qu'il y a besoin pour, pour, pour faire cette production-là, sachant qu'elle ne sert pas qu'à qu ça, Elle sert également pour, pour Virginie ici pour faire, pour faire ses plants godets avant qu'ils soient plantés donc c'est semis notamment, ou c'est ces boutures donc je vais avoir besoin d'une, ce qu'on appelle donc, euh, des bassins, des, des, des bacs de trempage nous on appelle ça la piscine donc euh, bah là je vous montre ici parce qu'on est en train d'en préparer une pour, pour faire ça dans, dans, notre, dans notre plus grande serre alors on est très très peu équipé en serre on a juste ici un petit tunnel de, de 50 mètres carrés et donc là on va faire une, une grande piscine donc l'idée c'est de faire un grand bac euh, qui puisse euh, contenir de, de l'eau pour euh, pouvoir bassiner nos, nos plaques et nos, nos pots et nos godets pour pour pour, euh, bah, pour les arroser en fait plutôt que de, de gérer ça autrement on fait euh, du bassinage voilà donc, notre besoin est assez minime mais euh, quand même donc du coup un bassin pour faire du bassinage euh, notre piscine comme on dit ici c'est voilà c'est pas si compliqué que ça, il faut juste faire quelque chose qui soit déjà bah, de niveau, horizontal, pour que quand on remplit d'eau, ben, ça puisse euh, aller partout bien sûr, et pas uniquement dans un coin. Donc voilà, Donc moi j'ai fait une petite structure ici, dans, dans cette véranda là, euh, cette pseudo véranda ouverte, euh, j'ai fait une petite structure bois avec des palettes hein, notamment, j'ai tout mis ça à l'horizontale, et puis euh, voilà, j'ai... J'ai un revêtement un petit peu pour, euh, pour soutenir euh, la bâche euh, que je mets dedans et du coup je fais l'étanchéité avec une bâche euh, une bâche de serre en fait hein. une bâche de serre alors évidemment faut pas qu'elle soit trouée il hein. faut, faut avoir de quoi la réparer de temps en temps et ensuite il suffit de mettre de l'eau dedans et ça permet de faire du bassinage je sais pas si vous voyez bien mais voilà en gros c'est ça alors de temps en temps c'est bien euh, qu'il n'y ait plus d'eau dedans donc ça sert à rien de la recharger tout le temps euh, l'idée c'est aussi que que les godets puissent ressuyer et ne pas être trop trempés non plus alors l'avantage du bassinage c'est que justement ça évite d'être trop trempé même si c'est les pieds dans l'eau puisque c'est le substrat qui gère son hygrométrie finalement par capillarité et voilà c'est jamais trempé c'est humide c'est frais mais ce n'est pas trempé ce qui ne serait pas forcément le cas avec de l'arrosage par aspersion ou par goutte à goutte bon bien sûr pour faire des boutures il va vous falloir couper beaucoup de branches et donc bah, l'outil euh, principal ça va être un sécateur, il y en a de tout style, hein, euh, choisissez le vote bien sûr. Si vous envisagez euh, de faire beaucoup de taille, beaucoup de boutures notamment, et beaucoup de, de, de taille d'arbres euh, dans votre projet, que ce soit pépinière ou, ou équivalent, ou arboriculture, euh, moi j'ai investi dans un matériel euh, beaucoup plus performant en fait, euh, donc c'est un sécateur électrique. Voilà, donc ces sécateurs électriques-là sont capables de, de couper vite, fort et, et bien. Donc euh, bah, ça me permet d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace pour gérer mes tailles. Voilà, et donc avec ça, grâce à ça, je peux me faire 20 000 coupes dans l'hiver sans problème, sans, sans craigner une tendinite. Dis donc, tu sais que tu as une belle trongue toi Bon, ben Ça c'est une trogne de saule, j'en ai partout des trognes, donc euh, que ce soit pour du saule, que ce soit pour des arbres euh, type frêne, euh, frêne, boulot, etc. Enfin tout, chêne, être, euh, j'en ai pour tout. Euh, j'en ai également évidemment pour des pieds mères pour des pieds mères porte greffe, pour des pieds -mères, euh, euh, plutôt porte bouture, euh, mais porte bouture de porte greffe, ou porte bouture euh, de petits fruits. Voilà. Donc, euh, alors moins pour les petits fruits, mais, mais en tout cas des trognes, voilà, ça, ça, ça permet de faire beaucoup de boutures. Et donc un rapide calcul euh, vous, peut vous permettre, en tout cas moi c'est comme ça que j'en suis venu à acheter ce sécateur électrique, euh, du nombre de coupes que vous auriez à faire avec des, des diamètres quoi, qui peuvent être assez élevés, le nombre de coupes que vous avez à faire euh, sur une saison peut influer quand même le choix du matériel. Moi, j'en suis venu assez rapidement à la conclusion que j'avais plus de 20 000 coupes euh, à faire en une période de temps assez réduite. Et, euh, et plus de 30 000 euh, euh, sur une période légèrement plus longue. En gros, j'ai 10 000 par mois, à peu près, on va dire. J'ai à peu près 10 000 coupes à faire par mois. Alors, comment je décompose le calcul C'est simple. Euh, les boutures de petits fruits, 5 000. Donc, en fait, 5 000 boutures, c'est déjà au minimum... Ben, euh, deux coupes par bouture plus une pour la branche au départ quand elle est prélevée, donc c'est à dire que pour 5000 euh, boutures, j'ai 10 000 coupes plus euh, plus en fait 2500, puisque c'est 2500 branches, donc plus 2500. Donc, déjà rien que pour mes boutures de petits fruits, je suis à 12 500 à peu près coupes, voilà, à peu près, sachant que j'en coupe plus parce que j'en fait, ai en ai j'en coupe plus que ce que j'ai besoin, puisque je taille également tous les plans. Donc, il euh, faut rajouter à ça largement 2500 autres. Donc, je suis déjà à plus de 15 000. Voilà. Ensuite, à côté de ça... Qui c'est qui est là Oh, bah, a, regardez, tiens, il y a un petit chat qui, qui vient me rendre visite. Un petit chasseur de mulots. Ça, c'est un matériel vivant, très intéressant. Alors, ce n'est pas le mien. Mais je vous conseille d'accueillir un petit peu les chats des voisins. Euh, donc, voilà. Donc, il faut rajouter à ça les... Taille pour les saules, donc euh, cette année, je, juste pour faire des boutures, j'envisage à peu près, je ne les ai pas encore tout à fait finies, donc euh, je serai à peu près à 1000 boutures de saules, donc 1000 boutures de saules, euh, bah, ça fait encore au minimum euh, 2000 coupes. En réalité, comme je taille les saules, enfin, tous les saules, euh, tous les tous les comment dire, les, les trognes, euh, j'en suis euh, rien que pour les sols à plus de 5000 coupes. Et donc, euh, pour terminer quand même sur le nombre de coupes euh, pépinières, hein, j'entends, on a encore tous les greffons, donc quand on fait des arbres, hein, on a besoin de greffons, donc on en, on en a un petit paquet à faire. Alors moi, donc 1400 arbres, si je veux être euh, efficace, je taille euh, au moins 600 ou 700 greffons, voilà. Et donc ben là, euh, comme j'ai envie de faire à peu près 1000 porte-greffes, ça veut dire également encore euh, l'équivalent de 2500 coupes de boutures. Voilà. Et à rajouter à ça, puisque je suis quand même arboriculteur à côté, ben j'ai tous mes tailles d'arbres à faire.